Bonjour. Alors avant toute chose, tu n'hallucines pas, j'ai les cheveux complètement dégueulasses et je suis pas maquillée pour la simple et bonne raison que vous m'avez tout simplement lancé le challenge à moi sans me laver la tête et à moi sans me maquiller, donc j'ai cumulé les deux, donc je me retrouve sans maquillage avec cheveux dégueu. voilà. Alors oui, je le vis absolument très très bien, sinon je ne serais pas là en train de filmer cette vidéo pour que des, euh, des gens la regardent, hein. je ne serais pas bien, je serais en palais au fond de ma chambre. Dans une semaine j'ai fini, donc ça fait un mois quasi que je me suis pas lavé les cheveux et un mois que je me suis pas maquillée. Et même si ça vous intéresse, sur ma chaîne Pochou, je vous invite fortement à vous y abonner, je fais deux vidéos par semaine une à deux vidéos par semaine voire tôt deux vidéos par semaine sur cette chaîne et il y a la morning routine et la night routine qui va sortir dimanche où je vous montre un peu ce que je fais pendant que pendant bah, cette période où j'ai les cheveux gras et que je suis pas maquillée parce que mine de rien je fais quand même plein de choses et je vous invite vraiment à aller voir ces deux routines, enfin la première et l'autre qui va sortir dimanche et surtout à vous abonner à Pochou puisque je suis vraiment vraiment vraiment en train de développer cette chaîne, chaîne Léa Chou reste vraiment une chaîne euh, voilà expérience challenge etc mais sur Pochou c'est vraiment une chaîne moins sérieuse, je suis beaucoup plus relâchée parce que mes sujets sont beaucoup moins sérieux et vous pouvez plus voir ma personnalité et plus apprendre à me connaître sur l'autre chaîne que sur celle ci où je vous apporte des informations sur l'autre elle est un peu plus journal intime lifestyle et tout ça bref je vous en parlerai dans la vidéo dédiée qui va sortir dans les mois à venir aujourd'hui on est là pour parler du une semaine sans écran que vous m'avez aussi lancé comme défi vous me faites faire des défis à fond là et surtout si vous avez d'autres idées de défis n'hésitez vraiment pas à les mettre en commentaire pour des challenges sur un mois sur une semaine etc je suis prête à les relever Faut savoir que quand même je suis sur YouTube et faire un mois complet sans euh, téléphone ou sans réseaux sociaux c'est un petit peu compliqué Donc j'ai essayé de couper la part en deux et je me suis dit je vais faire une semaine, une semaine ça a l'air rien mais c'est déjà énorme Complètement sans écran donc sans PC, sans télé, sans téléphone Ouf, Tu vas te distraire autrement Léa, tu vas trouver une distraction mais ça sera pas dans ça Donc euh, ce qui s'est passé c'est que le dimanche soir j'ai coupé mon téléphone qui a été à peu près... Du coup je suis à mon jour numéro 1 sans réseaux sociaux donc je me suis couchée hier soir... Euh... Un petit peu avant minuit et puis je me suis levée ce matin sans téléphone donc euh, en vrai c'est trop bizarre parce que j'ai toujours ce réflexe de checker mon téléphone alors qu'il est éteint et qu'il est même pas avec moi mais dans ma tête je me dis merde je vais regarder si j'ai des messages ou je vais regarder genre un petit réflexe mais franchement ça va mais finalement je me suis aperçue que je pouvais faire du rangement dans ma chambre, j'avais du temps donc j'ai trié toutes mes affaires puisque je vais déménager. Euh, j'ai lu, je suis en train de lire ça, qui est sur un tueur en, en série, un psychopathe qui tue des filles rencontrées sur internet. Mais voilà, et là je vais aller me coucher et je vous avoue que il est tôt mais je sais pas quoi faire en fait. D'habitude je regarde des films juste je suis sur les réseaux mais là j'ai plus rien à faire et j'en ai marre de lire et j'ai écrit aussi j'ai dessiné enfin bref je suis allée chez le veto, mais c'est vrai que là euh... et là il est quasi 9h, 9h30 et je vais pas tarder à aller dormir c'est pour ça qu'avant on était habitué à dormir sur tôt quand il n'y avait pas internet bah, vu qu'on était obligé de se divertir par nous mêmes bah au bout d'un moment on se faisait chier quoi Puisqu'on devait faire des actions ingurgiter une image et regarder un film et tout ça c'est pas pareil quoi à demain bon ben bah, ça y est je sors du cabinet médical Merci. Et euh, j'ai mon la, ligament euh, croisé. croisé qui s'est fracturé. En vrai, quand il m'a dit ça, je me suis mise à pleurer de ouf. Hein. Mais oui, quand... On est vendredi, j'ai pas pris la caméra depuis. Euh... Depuis, parce que, bah voilà, il y a eu pas mal de petites bardouilles En ce qui concerne le mois, enfin euh, la semaine sans réseaux sociaux, je suis toujours sans réseaux sociaux, bah du coup, j'ai repris le téléphone euh, pour appeler les gens et tout ça, pour les prévenir et tout. Il y a pas mal de bruit autour. <coughs> mais en fait, franchement, ça va. Ça va, ça va. Ça va, ça va, je le vis bien. Enfin, après, je décide, je colorie. Voilà, je m'occupe comme je peux. Euh, il me tarde quand même de pouvoir tout me reconnecter, de tout revoir et tout ça, et de, de reprendre le téléphone parce que, bah quand je suis partie euh, pour la jambe et tout ça, j'ai dû appeler ma mère pour qu'elle me chercher C'est un fail, hein, mais euh, voilà, dans la vie, bah il y a des imprévus et je pensais pas du tout. Euh, me faire ça à ma jambe aujourd'hui, enfin franchement à choisir j'aurais préféré faire une semaine sans écran plutôt qu'une semaine sans jambe, enfin plutôt un mois sans jambe donc comme vous avez pu voir dans ce petit euh, journal de bord euh, interactif, parce que oui je me suis euh, donné juste la chance, enfin l'occasion d'avoir la caméra euh, pour pouvoir filmer donc c'était la caméra de mon iPhone, ce que je faisais c'est que j'allumais mon téléphone mais je pas, je mettais pas le code pin etc et je prenais directement le, la caméra je l'ai très bien vécu, au début je me sentais très bien, j'avais juste ce petit réflexe de euh, toujours quand je, je faisais rien d'attraper euh, mon téléphone qui n'était pas là, du coup je suis en mode ah, eh, eh, par chance, le mardi, je suis partie euh, en vacances euh, en famille. Euh, par malchance, finalement, parce que je me suis euh, défoncé euh, le ménisque. Finalement, c'est que le ménisque. J'ai fait une petite chute. Une petite chute. Une chute. Une chute. La scène en taille normale et en accélération normale, c'était... Oh Oh, je suis en train de tomber. Après, je suis tombée. J'étais sur le dos en train de descendre la piste. Voilà, bon, je vous ai fait euh, une story drôle pour vous expliquer cette aventure qui était quand même assez drôle. Le problème, c'est que, <rire> évidemment, quand je suis tombée, après, je suis partie aux urgences. Et ma mère, qui était donc pas en train de skier puisque j'étais avec mon père et mon frère, je l'appelle puisque ça savait pas où j'étais, où, où c'était les urgences, etc. Et aussi prévenir Laura qui avait pris mon Snapchat, etc. Et puisque voilà, genre, euh, voilà, je l'ai prévenue. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'à partir du troisième jour, ça le mercredi, et eh bien, j'ai repris mon téléphone. Du coup, euh, le 1 mois son écran est fail parce que, bien évidemment, j'étais avec mon Téléphone. Donc, euh, télé, ordinateur, par contre, j'ai pas craqué. Euh, ça, on peut le mettre de côté. Il n'y a pas de suspense. Je les ai pas utilisés de la semaine. Je suis fier de moi parce que en fait, je me suis servi que des SMS. On va dire que j'ai dû envoyer grand masse entre 5 et 10 SMS de la semaine, en fait, finalement, de la fin de la semaine. Ce qui est énorme. Hein. À l'époque, je sais pas si vous avez connu ça, mais moi, à l'époque, j'avais genre 30 SMS par mois. C'était genre le SMS, c'était que tu tenais à la personne quand tu envoyais un SMS. Donc voilà, là, ça a été les SMS à qui, aux personnes à qui je tenais le plus. Peut-être en envoyer entre 10 et 20. Parce que j'aime beaucoup de gens. Mais, euh, mais voilà, donc, c'était que les sms du coup j'ai repris que les sms j'ai pas repris les jeux j'ai pas repris ci j'ai pas repris ça et j'ai été coupé de toute la civilisation virtuelle on va dire et voilà et finalement qu'est-ce que j'ai fait pendant cette semaine parce que oui vous allez me dire mais qu'est-ce que foutu en fait moi qui voulais un peu compenser au monde du ski bah j'ai rien fait de ma semaine quand ma famille partait skier moi j'étais en mode salut j'ai rien à faire parce que j'ai pas de téléphone j'ai pas d'ordi je peux pas mater une série donc voilà j'ai fait des coloriages celui-ci c'est les coloriages thérapiques de Disney tu m'as trop mignon qui a pas du tout la même couleur j'ai l'impression j'ai avancé sur mon roman j'ai pas mal écrit j'ai pas mal lu, j'ai pas mal lu, j'ai pas mal lu, j'ai pas mal lu, j'ai pas mal lu. Ouais en fait j'ai passé mon temps à lire, j'ai fini mes romans, j'ai. je me suis occupée. Je me suis, j'ai fait un peu de méditation, j'ai fait un peu de pas de yoga puisque je pouvais pas. Voilà, c'est ce que j'ai fait en majeure partie en toute sincérité. Alors oui, j'étais pressée de retrouver mon téléphone et retrouver un peu les réseaux sociaux, etc. Mais franchement ça m'a pas tant manqué que ça. Ah non, il est cassé, vous voyez pas qu'il est cassé, hein. Je le vois si vous le voyez en fait. Le grosso modo, c'est le résumé de la semaine. J'ai demandé sur Insta de me poser des questions sur cette semaine-là, je vais les lire maintenant pour voir s'il y a des choses des questions que vous m'avez et que je n'ai pas répondu pendant ce, cette vidéo. Gulietta qui me demande quel réseau social t'as le plus manqué, bien évidemment c'était YouTube. En plus j'ai sorti une vidéo hyper polémique à ce moment là et j'avais pas accès en fait, j'avais pas accès aux commentaires, je pouvais pas voir ce qu'il y avait et ça c'était un peu frustrant de se dire est-ce que la vidéo a plu, est-ce que je me suis fait insulter, évidemment oui, mais euh, voilà c'était euh, c'était ça surtout. Julie qui me demande c'était pas trop frustrant de pas avoir toutes les infos du bout des doigts, et eh bien si c'est vrai ça c'était hyper frustrant, par exemple quand je voulais mettre un chronomètre ou quand je voulais faire un truc ou quand je voulais regarder une recette, une adresse, euh, le GPS en voiture, plein de petits trucs en fait, genre je me sors mon téléphone pour tout, pour la lampe torge à la nuit, voilà pour les trucs comme ça et si franchement ça ça m'a manqué. Okay. Qui me demande est-ce que t'avais des douleurs dans la tête, dans les yeux, etc. Absolument pas, genre j'ai pas eu moins pendant. Ah pourtant je consomme les écrans mais depuis toute petite et après j'ai des lunettes. Ah Bah oui, vous le voyez pas parce que vous voyez en mode... Non là, vous me voyez en mode dégueulasse. Mais bon bref, quand vous voyez un peu en mode potable, je mets mes lunettes. Mais en vrai j'ai des lunettes de vue parce que je euh... vois... Even Damon me demande est-ce que le temps semblait plus long. Alors oui, effectivement, le temps semblait plus long. En fait, en toute sincérité, et c'est ce que je me suis rendu compte, je passe mon temps à procrastiner sur mon ordi. regarder des séries, allez, un épisode... Oh non, un épisode oh encore des épisode, oh Facebook, oh Twitter non pas Facebook j'y vais jamais, oh Twitter, oh Instagram oh si je faisais ça, oh si je me posais je faisais ça mais en fait j'ai l'impression que genre je pourrais tellement aller loin et faire tellement de choses, j'avais pas je passais pas autant de temps sur mes écrans parce que oui bien évidemment je bosse mais il y a du divertissement clairement et en plus je joue au Sims alors les Sims ça prend du temps et tout ça et je me dis en vrai je gagnerais tellement, je pourrais faire des choses de ouf du coup il faudrait que j'essaye de réduire oui parce que bon j'adore repousser le lendemain, je crois que c'est ma vie procrastination, vraiment il y a des gens qui sont toujours motivés à tout et moi ils me fascinent moi je suis toujours motivée à de Bianca, à qui je fais des gros gros bisous puisque c'est une abonnée qui est toujours là, et euh, voilà. Euh, absolument pas, pour le coup, euh, je suis très attentive au monde qui m'entoure. Parce que en fait on va dire que quand je suis chez moi je suis beaucoup sur mes écrans mais quand je suis dehors je suis très peu sur mes écrans. Même à table et tout, je sais qu'il y a des potes à moi qui sont toujours sur leur écran, du coup bah je fais pareil parce que bah, bah parce que sinon je me fais chier. Mais quand je suis avec des gens qui sont sans écran, genre par exemple je serais pas du genre à filmer tout un concert, je serais pas du genre à faire ci, à faire ça, je filmais un booster mais je suis plus du genre à profiter du moment présent qu'à filmer voilà, tout ce que je fais. Je viens de finir de regarder les questions, c'est un peu ce que j'ai déjà dit. Par contre, euh, j'avais prévenu mes amis proches euh, que euh, je n'allais plus avoir de portable. J'ai pas prévenu mon crush, parce que oui j'ai un crush, que j'allais plus avoir de portable pour voir s'il allait m'écrire, s'il allait être inquiet, etc. Quand vous un message de votre crush et vous dites non faut que j'arrête de lui écrire, faut que je le fasse un petit peu et galérer Et du coup euh, vous râlez, vous râlez, vous êtes dans votre coin, vous boudez Et là vous recevez un SMS de lui, vous dites non vas-y je le regarde pas, je le regarde pas Au bout de 10 minutes vous regardez et après vous dites bah vas-y j'ai regardé donc je vais répondre parce que finalement Et après non vas-y je réponds plus bah, là vu que j'avais pas de téléphone bah je pouvais pas le faire Du coup euh, j'ai pas écrit le message et tout ça et quand bah il m'avait écrit quand j'ai pris le téléphone du coup ça allait Mais c'est vrai que du coup je l'ai prévenu après en mode ah désolé je vais te prévenir oui, j'ai oublié de te prévenir. Oui, on la connaît celle. là que ça vous a pas trop perturbé que j'ai les cheveux dégueux et pas de maquillage. en vrai c'est des choses futiles. En bref, c'est un autre débat mais si on peut plus être soi, genre faut vraiment être dans les critères standards, genre en mode faut être maquillé comme si, faut ressembler à Kim K, faut faire ci, faut faire ça. Les gens, ils sont pas abonnés à toi parce que beaucoup s'abonnent parce qu'ils veulent ressembler à une personne ou parce qu'elle est jolie. Et en vrai, genre je suis passée, genre je crois que je, je suis passée à un mode de je m'en bats les couilles, en mode tant pis si les gens ils me suivent pas parce que pas bah, assez jolie ou assez maquillée ou assez si à ça parce que j'ai pas une vie assez de rêve. Mais c'est vrai que c'est dommage, même moi je le sais personnellement je suis abonnée à des filles juste parce qu'elles sont jolies. Et Débile à dire. Mais voilà, j'essaye aujourd'hui de, de voir plus loin et de m'abonner ou de suivre une personnalité avant de suivre un physique. Voilà, je, je commence à remettre pas mal de choses en question, euh, notamment sur YouTube et dans ma vie. Euh, J'évolue encore énormément. Hein. Mais c'est tout, je pense avoir fait le tour, et des gros bisous et je vous retrouve la semaine prochaine. Ciao